Bonjour, je suis Gérard Filuccelli et je suis créateur d'entreprise. Je viens de créer une entreprise de voitures électriques en libre-service qui se nomme CarLib. Je compte m'implanter dans les plus grandes villes du monde afin d'avoir un maximum de clients. Je fais appel à vous, car je ne sais absolument pas quelles sont ces grandes villes, ni où elles se situent. Je compte sur vous pour me faire parvenir très rapidement un document qui me permettra de commencer à installer mes véhicules. Ah oui, autre chose... J'aimerais que vous me conseilliez également sur la ville qui devra abriter le siège social de ma compagnie, c'est-à-dire mes bureaux de direction. On m'a dit que vous étiez les meilleurs pour ce travail. Je compte sur vous. Merci et à bientôt.